Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question très importante. Comment a-t-on réussi à cartographier le cerveau Ouais, ouais, parce que c'est compliqué, Le cerveau. En fait, c'est relativement mou et à peu près la même couleur, c'est-à-dire gris. Euh, c'est pas vraiment joli. Euh. La question, c'est comment cartographier ce foutu cerveau de... C'est compliqué le cerveau. Ah, voyez-vous, c'est cartilagineux, c'est comme un gros tas de yark, c'est de la grosse glu, ça tient tous ensemble et en même temps c'est fragile. Le cerveau... Le voici, attablé à son microscope, celui responsable de la cartographie toujours usuelle aujourd'hui. Il lui a même donné son nom, Bronman. Corbinian Bronman. En 1906, il semble bien seul dans son laboratoire de Berlin. Eh bien non, car en fait, l'image a été croppée. Voici l'original. En fait, Bronman faisait partie d'une équipe de chercheurs dirigée par Oscar Vogt, dans laquelle on retrouve une femme importante, Cécile Vogt-Mounier, la compagne d'Oscar Vogt, ainsi que la technicienne Louise Bossé, et deux autres assistants-chercheurs, Max Borchert et Max Lewandowski. Ces chercheurs faisaient partie de la Neurobiologische Zentralstation associée à l'Université de Berlin. On les imagine à longueur de journée à observer des coupes de cerveau, principalement de mammifères, pour tenter de comprendre une logique dans leur formation. Sans pouvoir faire de lien direct avec les fonctions du corps, Brodman a proposé une division du cerveau en différentes régions, ou R, selon l'aspect uniforme que chacune présentait par rapport aux autres, sous microscope. Voyons ce qu'il en est. Fond. Alors, au nombre de 52, une aire de Brodman est une région du cortex du cerveau, oui, qui est défini en fonction de sa cytoarchitecture. Est-ce que c'est clair Cyto pour cellules, architecture, en fonction des formes, des neurones et des réseaux qui constituent ensemble. C'est bien dit, non hein C'est bien dit. Hein Alors, la plante, qu'est-ce que t'en dis Waouh, ça flash Cytoarchitecture, elle, c'est beau, ça, n'est-ce pas La cartographie de Brodman présenta d'abord un résultat peu réjouissant. Les airs n'étaient pas identiques aux zones que les cliniciens, les physiologistes et les anatomistes du 19e siècle croyaient avoir découvertes. En plus, elles ne permettaient aucune localisation, comme on l'avait imaginé jusque-là. C'est-à-dire aucune association entre des caractéristiques psychologiques, des vertus, des talents, etc. avec les airs proposés par Brodmann. Il a fallu attendre que les techniques d'observation du cerveau se perfectionnent particulièrement depuis l'introduction du PET dans les années 70. Pas euh, pierre liot Trudeau, là, non, non. Mais bien la tomographie par émission de positons, Puis du FMRI dans les années 90, en français l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour que l'on découvre enfin les vertus de cette cartographie. Alors, cette localisation en air s'avère aujourd'hui très utile, puisque nombreuses coïncident avec des fonctions précises. Et cela, même s'il était impossible de le savoir à ce moment-là. Et cette cartographie est aujourd'hui toujours utilisée par ceux qui étudient le cerveau. Eh oui, on continue. Alors, ça me prend un cerveau, là, oui. Il est où, le cerveau ah c'est là, tu te cachais, tu vois Bon, présente-toi. Alors, nous avons l'hémisphère gauche du cerveau. Oui, évidemment, regardez, c'est mon côté gauche, là. Nous voyons le côté gauche. C'est le plus connu, du moins historiquement, en fait. Le, le côté droit demeure toujours une énigme. Ouais, le cerveau droit... On en a dit des choses par rapport au cerveau droit, c'est hallucinant. C'est de moi qu'on parle, là Euh, non, non, non. Bon. Ceux qui s'y connaissent bien savent à quoi l'on fait référence lorsqu'il est question, par exemple, de l'air 4 du cerveau humain, le cortex moteur, merci petite flèche, ou de l'air 17, l'air visuelle primaire, là tout là derrière, ou des aires 41 et 42, les aires primaires de l'audition, tout juste là, ou de l'air 1, 2, 3, c'est-à-dire les aires primaires du toucher provenant aussi de nos muscles et des articulations. C'est-à-dire la, la sensation du toucher, là, c'est clair, c'est dans le violet, là, vous voyez, 1, 2, 3. Elles sont collées, c'est de fines couches. C'est par là qu'on a commencé, on présume. Et il en est de même pour la majorité des 52 R, auxquelles on peut associer des fonctions spécifiques. Et cela, tant pour l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit, avec quelques différences près entre les deux, bien évidemment. Voilà C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine Il est Et mon cerveau. Il est parti se cacher Ah là, il y a une chatte là qui se promène là dans le studio, c'est Shaki. La petite blanche là, tigrée, un peu, ouais. C'est à vous On revient à tout de suite